On apprend tous et toutes de la même manière Eduki Podcast Bonjour à tous et à toutes, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'avoir deux invités, Nicolas Gaube et Florence sauve j'espère que je le dis bien, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour. Je suis comme d'habitude en compagnie de Pline, Pline bonjour Mais bonjour Merci d'être avec nous pour le premier épisode de « Des profs réagissent à ». Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'interview qu'on a faite avec la sociologue de l'éducation Amélia Le On va reprendre des extraits, des points qui nous semblaient importants, pas forcément évidents, ou simplement on était curieux d'avoir des réactions d'acteurs de terrain, bref, de profs. Et pas n'importe lesquels, parce que Nicolas et Florence, vous avez tous les deux une double casquette. Nicolas, en plus d'être prof de SVT et chargé de mission d'Anne dans l'Académie de Montpellier, et vous êtes, et resterez longtemps, je l'espère, un prof heureux. Donc c'est le nom de sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si vous êtes dans l'éducation. Et Florence, en plus d'être vous aussi prof de SVT, mais autour de Lyon cette fois, on peut vous entendre sur Cad'École, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dont vous êtes en bonne partie responsable, je crois. Vous avez une chronique, le micro est dans la classe à travers laquelle j'invite justement nos auditeurs à aller jeter une oreille. Vous pourrez retrouver les références à nos deux invités dans la description de ce podcast, bien sûr, ainsi que toutes les références et les moyens de soutenir cette émission si vous le souhaitez. Alors on va commencer avec une question plutôt directe. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview et est-ce que vous pensez que ça peut intéresser des profs Pour les enseignants, faire un pas de côté pour essayer de prendre un peu de recul. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire dans, nos, dans, dans notre vie quotidienne d'enseignants. Et pour autant, je pense que c'est important. Donc euh, oui, je pense que bien sûr, cette émission pourrait euh, intéresser les enseignants, ça c'est sûr. De mon côté, ce que j'ai retenu, c'est effectivement, je suis d'accord sur le fait de, de faire un pas de côté, parce qu'on n'a on a pas le temps, on n'a on pas le temps de faire ça, euh, de... on ne prend pas le temps de le faire non plus. Euh, et c'est important de voir qu'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte euh, lorsqu'on est en classe, euh, les élèves qui viennent avec tout un bagage euh, auquel on n'a pas forcément accès et dont on n'a pas forcément conscience, et euh, donc l'interview de la sociologue a permis de, de mettre ça en évidence, qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de contrôle, et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser tous les professeurs aussi, de savoir que voilà, il la société, le poids de la société, le poids de la famille, le poids des parents, euh, que tout ça, tous ces facteurs peuvent avoir une importance aussi, une influence sur la, la vie de classe au quotidien. Alors on va rentrer dans le vif du débat avec un premier extrait qui parle de l'influence de la sociabilisation familiale sur l'éducation justement. Je vais vous le faire écouter. On a bien compris que euh, la famille déterminait en partie la réussite, mais qu'est-ce qui, en particulier, euh, dans la socialisation familiale, euh, favorise la réussite? Et donc là, il euh, y a plusieurs pistes euh, qui ont été creusées. Donc, euh, souvent, on, voilà, on a commencé en parlant de capital culturel, effectivement, que c'était les choses qu'on savait, euh, le fait euh, voilà, d'aller au musée, d'avoir une, une, euh, régulièrement, d'avoir une maison remplie de, de livres, de voir ses parents euh, s'atteler à des tâches intellectuelles, euh, ça favorisait effectivement le goût, euh, le goût de l'enfant pour les connaissances, et pas seulement le goût, aussi euh, finalement euh, le fait d'avoir des connaissances, ça facilite euh, euh, les connaissances. Hein, quand on a eu la chance de faire un voyage en Égypte, on, on a sûrement déjà des connaissances sur... Euh, euh, sur cette partie du programme euh, d'histoire mais pas seulement en fait c'est pas seulement les connaissances qui euh, euh, qui prédisposent à la réussite euh, scolaire il y a aussi des aptitudes euh, et notamment euh, l'aptitude à la contrainte à l'acceptation de la contrainte et de l'effort alors voilà, il y a deux choses dans cet extrait, un hein, capital culturel et des aptitudes, et ce serait ce que nous offre la famille euh, et qui serait à l'origine de la réussite scolaire. Alors avant de, de poser ma question, je dois faire quelques précisions pour nos auditeurs qui nous écouteraient dans le futur, dans plusieurs mois ou plusieurs années. On a cette émission en mai 2020, environ deux mois après le début du confinement en France, pour la crise du Covid-19. C'est le tout début du déconfinement au moment où on enregistre ce podcast. Bref, durant cette période de confinement, l'influence parentale sur l'éducation a été majeure puisque les écoles sont restées fermées. Donc je me demande comment ça a été vécu. Est-ce que vous diriez que tous les élèves ont pu bénéficier d'une continuité pédagogique similaire Est-ce que vous pensez que ça aura certaines conséquences Malgré tous nos efforts, on a constaté un, un décrochage de certains de nos élèves. Euh, pour préciser mon contexte d'enseignement, je suis en collège euh, avec une, des, une population euh, avec un fort taux d'absentéisme, une population euh, qui n'est pas favorisée euh, socialement, et, euh, et ça a été très compliqué. On s'est très vite rendu compte de plusieurs choses. D'une part, donc, euh, cette assiduité qu'ils n'avaient pas en classe, forcément, en licentiel, ils l'ont encore moins, de fait, et d'autre part, une, la fracture numérique, soit les outils ne sont pas à disposition, Alors ils ont à peu près tous un téléphone portable, mais pas, ils n'ont pas d'ordinateur, et d'autre part, l'utilisation de cet outil-là, ils n'utilisent le téléphone que pour les réseaux sociaux, ce, ce genre de choses-là, mais ils ne savent pas l'utiliser comme un outil de travail non plus. Donc il a fallu faire une vraie formation à l'utilisation de, des outils numériques, et donc ça a pris beaucoup de temps et on a tout de suite pu constater assez rapidement l'écart qu'il pouvait y avoir entre les élèves qui étaient bien équipés et habitués à utiliser l'outil et ceux qui, qui devaient avoir une petite formation sur comment les utiliser. Florence, est-ce que vous avez constaté ça aussi C'est vrai que dans les grandes classes, enfin quand je dis grandes classes, c'est en pensant au secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, la continuité pédagogique, je pense qu'elle repose essentiellement sur l'élève. Parce que euh, voilà, c'est des ados, euh, c'est à eux qu'on envoie directement les devoirs, enfin les devoirs, le travail pour la continuité pédagogique. Et les parents, euh, ils sont présents dans l'accompagnement ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui continuaient à travailler, il y en a qui euh, n'avaient pas les, comment dire, ne se sentaient pas à la hauteur pour aider leur enfant dans ses apprentissages du secondaire. Et puis, euh, euh, bah, voilà. Enfin, je pense qu'il y a différentes cas de figure entre ceux qui, qui ont pu accompagner leur enfant et ceux qui n'ont pas pu, pour différentes raisons. Donc déjà, je pense que les parents, ils sont pas investis de la même manière dans cette continuité pédagogique pour le secondaire. Je pense que pour le primaire, euh, le rôle des parents a été beaucoup plus important dans cette continuité pédagogique. Ce qu'expliquait Amélia euh, Le Gavre, je trouvais ça vraiment intéressant, sur les aptitudes, le fait que les, les enfants... Euh, ont ou pas, euh, alors bien sûr, au niveau de, du contexte familial, il y a le fait qu'il y a des livres chez, chez les parents, le fait qu'ils les emmènent dans les sorties culturelles, etc. Mais je, trouvais, je trouve que cette histoire des aptitudes, elle est vraiment intéressante, dans le sens où là, je pense que vraiment dans la continuité pédagogique, il y avait euh, les parents qui, entre guillemets, ont la culture de l'école et savent à peu près accompagner leur enfant, et les parents qui l'ont pas. Euh, je pense à une étude, une recherche qui avait été faite par Patrick Rayou, sur le travail personnel de l'élève, et euh, qui avait fait une enquête auprès des, des devoirs euh, dans plein de familles. Et il s'était intéressé tout particulièrement aux devoirs dans les familles des enseignants. C'est-à-dire, comment est-ce que les enseignants accompagnaient leurs propres enfants dans les devoirs Et en fait, ce qui était flagrant, c'est que la posture de l'enseignant, forcément il sait faire, hein, mais d'accompagner de manière réflexive en fait, leur enfant en leur disant euh, « Pourquoi est-ce qu'on te demande ça Pourquoi est-ce que tu dois apprendre ça Qu'est-ce qui est important dans la leçon Qu'est-ce que tu penses qu'on va te poser comme question Qu'est-ce que tu vas retenir Enfin voilà, Plutôt que d'apprendre par cœur, là, je suis sur l'exemple d'une leçon, mais et ben, rien que ça, cette différence de posture, euh, ben, ça change tout. Et en plus, je, je crois qu'il y a eu même, pour certains parents, une sorte de culpabilité. Euh, C'est-à-dire euh, la peur de mal faire permanence, euh, permanente, pardon, euh, une, une angoisse et la culpabilité de se dire « Est-ce que je fais suffisamment pour mon enfant Est-ce que je vais réussir à... » Euh, à le faire progresser, à, à éviter qu'il décroche. Il y a vraiment, vraiment ce sentiment-là que j'ai ressenti chez beaucoup de parents. Euh, et ça continue d'ailleurs. Est-ce que si je n'envoie pas mon enfant à l'école, maintenant qu'on est en euh, voie de, de déconfinement, si je n'envoie pas mon enfant à l'école, est-ce que je ne vais pas l'handicaper par rapport à ceux euh, qui iront euh, Voilà, Il y a aussi euh, tout ce discours-là qu'on qu a beaucoup entendu. Et puis, et puis pour les plus grandes classes aussi, je, je me disais peut-être que l'autonomie face à son travail et la manière de gérer son travail personnel, il change aussi beaucoup dans la, dans la façon dont les parents ont pu accompagner le travail de leur enfant avant. C'est-à-dire que euh, comment est-ce que les enfants, là, les ados, tout seuls, ils vont gérer euh, un retour d'exercice où il y a des où il y a des des erreurs, enfin où ils ont où il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que tout seuls, ils vont chercher à comprendre pourquoi Est-ce qu'ils vont s'interroger ou est-ce qu'ils vont passer à autre chose en fait Je pense que vraiment ce travail, alors il est fait d'une part bien sûr par les enseignants parce que c'est notre travail à nous de leur faire comprendre pourquoi ils ont fait des erreurs, mais là le fait qu'ils soient tout seuls face à leur travail, je pense que cette euh, cette capacité euh, Qu'ont les enseignants à dire, bah, c'est pas grave et à les, leur faire comprendre que c'est dans la durée, qu'il faut travailler et que c'est en, en apprenant enfin, voilà, ils vont apprendre de leurs erreurs pour essayer de, de bien cerner le problème et de réussir à le surmonter. Quand ils sont tout seuls, je, je pense que c'est très compliqué pour eux de, de, de faire ça si ils n'ont pas l'accompagnement familial qui leur permet de le faire. Et cette aptitude à l'effort euh, qui, est, qui, est, qui est évoquée, là on la ressent puisque bon, même si on commence légèrement à se à, à déconfiner, c'est très long, euh, ça, ça fait deux mois, c'est très long, il euh, y a même des enfants de collègues profs qui, qui commencent à laisser tomber aussi, euh, j'étais en conseil d'administration hier, on y avait des, des parents, et les parents reconnaissaient, mais bah, j'ai laissé tomber, ma fille est en sixième, elle n'en peut plus, je n'arrive plus à l'accompagner, et j'ai laissé tomber. Donc, il y a aussi la, la durée qui, qui compte quoi, et qui impacte tout le monde. Mais même du côté des enseignants, nous, en discutant fait. entre collègues, voilà, là, c'est vrai qu'il y, y a un peu, il y a, enfin, il y a des hauts et des bas, on va dire, en termes aussi de, de motivation et de fatigue hein, de la part des, des enseignants comme des enfants. Et du coup, en, un petit peu en lien avec ce que vous avez évoqué, bon, on va parler un petit peu justement de, de ce côté mythe, de l'effort et tout ça, mais je voulais revenir sur euh, bah, le, le retour à l'école. Et donc, si j'ai bien compris, le retour à l'école est facultatif, en tout cas pour l'instant. Et j'avais l'intuition naïve que ce seraient les, les parents de famille plutôt démunis qui renverraient leurs enfants à l'école parce que les plus précaires euh, auraient besoin de retourner travailler, donc entre guillemets, de, bah, de trouver euh, ne serait-ce qu'une garderie, donc je, je caricature évidemment, hein. et tandis que les familles aisées euh, pourraient se permettre de garder les enfants à la maison et de s'en occuper parce qu'ils auraient moins besoin, ou peut-être que les deux parents n'auraient pas besoin d'aller travailler. Et pourtant j'ai l'impression, euh, de, des échanges que j'ai pu avoir avec des enseignants, que c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc est-ce que vous, vous savez un petit peu euh, et qui sont les élèves qui vont retourner en classe ou qui sont déjà retournés en classe et à la lumière de ce qu'Amélia nous a appris, est-ce que vous avez des idées sur pourquoi certains parents font un choix plutôt qu'un autre Alors dans mon établissement qui compte euh, près de 400 élèves, je dirais bon, il n'y a que les 6e, 5e. Euh, bref, pour donner une idée, on a 21 élèves qui reviennent. Voilà, nous avons euh, 5 sixièmes et 5 cinquièmes, il y a 21 élèves qui reviennent, euh, ce qui est donc évidemment très très très peu. Euh, L'origine, la, la cause euh, première, c'est que euh, les parents ont peur. Ils ont peur de la contamination pour leurs enfants. Pour, euh, et après, donc euh, si les enfants sont contaminés pour leur famille, euh, je crois que le, le sentiment majeur, c'est euh, la peur. Euh, cette peur est ressentie euh, différemment selon, selon, le, selon les parents. Euh, je pense que... Les personnes les moins informées ont peut-être davantage peur que les autres. Et, et chez nous, ça, ça, se, ça se traduit donc par, par ce refus de, que l'enfant revienne. On, a, on avait déjà eu des parents qui avaient enlevé leur enfant de l'école avant même le déconfinement à cause de cette peur. Et donc, de fait, euh, avec cette mésinformation, euh, les, les, les enfants... Qui... les enfants qui reviennent ne sont pas forcément ceux qui sont évidemment en décrochage scolaire du tout. Tous les cas de figure sont présents, on a, on a les, les très bons élèves qui reviennent, ceux, ceux qui vivent dans, dans des environnements favorisés qui vont revenir euh, facilement, plus facilement que les autres je pense. Et à l'inverse, on a encore euh, cette aura de l'école, cette aura de l'institution, qui fait que euh, certaines familles qui ont peu de moyens vont quand même en amener leur enfant à l'école, parce qu'ils ont, qu ont confiance, parce qu'ils pensent que c'est important pour eux. Il y a beaucoup de nuances dans, dans tout ça. Il y a, il y a pas de... Je ne saurais pas vraiment dégager de tendances dans les profils d'élèves. Voilà. <rire> oui, moi, je suis d'accord aussi euh, avec, euh, avec ça. C'est vrai que c'est compliqué. Je... Enfin, Peut-être qu'il y aura des, des grandes tendances qui se dégageront... Euh d'ici les semaines qui viennent parce que peut-être que tout n'a encore pas été vraiment épluché ça je sais pas mais alors là moi je peux pas tellement répondre en, en tant que professeur parce que euh, au lycée pour l'instant euh, les élèves sont pas encore accueillis on verra à partir du 2 juin comment ça se passe euh, mais par contre euh, en tant que maman et, euh, et casquette cas d'école euh, pour le mois de juin je fais un reportage sur le déconfinement dans ma commune et donc j'ai commencé les, les entretiens, les reportages, euh, la, les, le premier, j'étais à l'école pour le premier jour de rentrée. Et en fait en discutant avec la directrice, alors c'est vraiment un village de campagne, on est en Isère, il y a 2500, 2500 habitants. Euh, c'est pas une zone défavorisée. Ce que la directrice m'expliquait, c'est que nous on a un taux de retour qui est assez impressionnant. Il y a 70% des enfants qui vont ouais. retourner à l'école. Alors que dans les villages d'à côté ce n'est pas forcément le cas, Enfin, dans la colline d'à côté, plus proche de Lyon, il euh, y, a, y a vraiment très très peu de, de, de personnes qui remettent leurs enfants à l'école. Comment on peut l'expliquer Je sais pas. Elle savait pas elle-même l'expliquer. Peut-être qu'il y a déjà une bonne communication parce qu'on a, ça a été rédigé en tripartite le retour à l'école entre les parents, la mairie et, euh, et l'école. Donc ça, ça a été très important l'implication des parents. Euh, voilà. Donc peut-être qu'il y a ça, ça a rassur... Enfin, le discours a rassuré, etc. Donc bon. Ça, c'est très possible. Mais ce qu'elle m'expliquait, par contre, c'est que dans les élèves qui ne reviendraient pas, il y a quasiment l'ensemble des élèves qui étaient en grande difficulté scolaire. Alors, il y a aussi des familles dont les enfants ont des excellents résultats. C'est-à-dire, il y a des très bons élèves qui ne reviendront pas à l'école là dans notre village. Mais en tout cas, la majorité des élèves en difficulté ne reviendront pas. Alors, ils ont essayé d'appeler les familles. Bon voilà, ils ne reviendront pas. Alors, ça s'explique par, par pareil, par plein de choses, j'imagine, par la peur, par bien sûr la peur. Hein, pour moi, c'est la première raison par le fait que peut-être qu'ils se disent qu'un mois d'école, finalement, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Hein. Enfin, voilà, donc il y a peut-être plein d'explications. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les élèves qui étaient, pris, enfin, qui étaient je pense, visés dans le discours institutionnel euh, pour la reprise de l'école, c'est-à-dire les enfants en grande difficulté, c'est pas forcément ceux-ci qui vont retrouver les bancs de l'école. Bon, après, ça reste euh, empirique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un, un petit exemple de ce que l'on vit, nous, euh, chez nous. Hein. Ce sera peut-être pas le cas euh, partout, hein. je sais pas. Enfin, en l'occurrence de mon côté avec un public visiblement complètement différent, euh, c'est une tendance lourde et que l'on retrouve euh, de toute façon. D'accord, et donc ce serait ce sentiment que de toute façon c'est trop tard et c'est pas un mois qui va changer quelque chose euh... Ça peut être une explication. Parfois dans ces familles-là, un des deux parents ne travaille pas et que du coup la question de garde d'enfants ne se pose pas alors qu'elle se pose dans les familles où les parents doivent retourner au travail. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un à la maison, bah voilà, on, on se dit qu'on qu peut garder nos enfants. Enfin voilà, Je pense qu'il y a plein de raisons hein, qui font que... Mais un point important euh, qu'a soulevé Florence, c'est la communication avec les familles. On a tous essayé d'entretenir de, ce lien avec nos élèves d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que la classe virtuelle est un outil euh, très utile très, parce qu'on est en direct, c'est très vivant, donc c'est quelque chose d'intéressant. Euh, de mon côté, j'ai eu, euh, en tant que professeur principal euh, d'une classe de 5 cinquième, de cinquième j'ai eu cette frustration de, voilà, j'ai essayé de, de contacter les parents, euh, j'ai envoyé des SMS et pour la première fois de ma carrière, j'ai appelé les parents en laissant mon numéro visible euh, pour qu'on puisse rester en contact. Euh, et euh, la, la frustration vient du fait qu'on n'est pas de retour. J'ai envoyé un SMS à tous les parents. Euh, cinq minutes plus tard, j'ai une mère d'élève qui m'a envoyé une réponse de la meilleure élève de la classe et les autres, silence radio. Et euh, le lendemain, dans la soirée, rien du tout. Le lendemain, euh, j'ai relancé, j'ai appelé, j'ai laissé des messages. Aucun retour. Donc cette communication-là est très complexe. Et euh, en tant que professeur, faire ça, Faire ce travail-là, même s'il me semble nécessaire et très important, à partir d'un moment, on finit par se dire euh, dans quelle mesure est-ce que j'empiète pas sur l'intimité de ces familles-là Dans quelle mesure est-ce que j'ai le droit de m'imposer à eux comme ça dans leur quotidien Même si je sais que c'est pour leur rendre service, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas et, et je leur en veux pas de ne pas me répondre. Personnellement, euh, euh, c est, c est, c est, voilà, je suis frustré mais, euh, mais professionnellement, par rapport à ce que je représente aussi, je peux comprendre qu'est-ce qu qui vient nous embêter ce prof à nous, nous harceler de coups de fil comme ça pour savoir si... Euh, et d'ailleurs, j'ai dû les recontacter pour savoir s'ils allaient revenir à l'école. Et même à cette question aussi importante que cela, est-ce que, est -ce que vous allez mettre votre enfant à l'école Sur euh, une vingtaine d'élèves, j'en ai eu moins de la moitié qui ont répondu. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc il y a une moitié où, en fait, on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas On, on part du principe qu'ils ne reviendront pas. Par défaut. D'accord. Mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de frustrant pour les enseignants. De pas. Le fait qu'ils euh, soient pas en face de nous dans la classe, s'ils décident de pas répondre et de. de voilà, de faire le mort, ben nous, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Euh, voilà, on appelle, on envoie des mails, on envoie. Moi, j'ai un fil WhatsApp avec mes premières. Là, c'est hyper frustrant, le fait d'être complètement. Euh... Je trouve désarmé, enfin voilà, on, on, on fait tout ce qu'on peut et, et c'est un peu décourageant par moments, je trouve, hein, quand même. Mais en même temps, c'est. Euh, enfin, je ne peux pas être que négatif, parce que si, si je suis un prof heureux, c'est pas je ne suis pas toujours à, à voir les choses de manière si négative que ça. Euh, et en même temps, j'ai vu de, de très très beaux moments. Euh, des élèves qui m'ont envoyé des, des messages sur le NT. Je me suis dit, quoi, lui, il m'a écrit euh, Incroyable. Lui, il s'inquiète de son travail scolaire alors qu'en ma présence en classe, j'ai l'impression qu'il n'en a rien à faire. Là, il se raccroche. Là, peut-être que parce que dans le confinement, avec sa famille, ça ne va pas. Mais le seul lien social qu'il a pu trouver, c'est avec un prof, euh, avec l'école. Voilà, quoi. Euh, le seul lien qu'il ait, c'est avec l'école. Et donc, j'ai un élève qui était à deux doigts du conseil de discipline, clairement, euh, mais qui du coup a réinvesti sa scolarité et qui a... Qui, voilà, qui, qui a fait des appels à l'élève j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, est-ce que vous pouvez m'aider qui est, qui est venu aux classes virtuelles Jamais je ne l'aurais cru, mais il est venu aux classes virtuelles. Donc euh, voilà, il y a aussi des, des réussites, je ne sais pas si on peut appeler ça des réussites, mais en tout cas des, des moments de joie, des, des moments euh, oui, où on se dit bah, je suis content de faire de ce métier-là parce que j'ai encore du lien avec certains élèves et, et ça, ça fait vraiment très très très plaisir. Oui. J'ai l'impression que ça illustre assez bien une des parties de l'interview avec Amélia où on mentionnait justement le, le côté « est-ce que la sociologie, ça nous, ça nous parle de déterminisme ?» Et Amélia a nuancé ça énormément en disant « et ça fait état de tendance, mais justement on n'est pas à l'abri d'avoir des très belles surprises comme ce que, ce que vous venez d'évoquer ». Bon, c'est difficile de couper court à ces discussions sur le confinement parce que c'est vrai que je pense que ça nous touche tous euh, beaucoup. On va passer au deuxième extrait quand même. Il y a eu euh, une, une, autre, euh, une autre chercheuse qui a pu déconstruire le lien entre effort et réussite scolaire. Parce là, on était plutôt sur l'idée du mérite, Voilà, plus on fait d'efforts, plus on réussit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, mais euh, seulement c'est pas si simple que ça. Il y a des élèves qui font énormément d'efforts ou qui ont l'impression de faire beaucoup d'efforts, euh, mais ça ne mène pas forcément à la réussite. Donc voilà, dans cet extrait, je pense qu'elle fait référence à Anne Barrère, qu'elle cite plus tard dans l'interview, qui est cette chercheuse qui déconstruit le lien entre effort et réussite. Euh, je crois que l'ouvrage s'intitule Les forçats de l'école, et j'en profite pour rappeler que les références seront en description comme d'habitude. Alors moi, du coup, ça, ça m'a troublé parce que j'entends régulièrement, j'ai l'impression d'entendre régulièrement des profs qui disent euh, les élèves travaillent pas assez, il y a un manque de travail, les élèves font de moins en moins de choses. Euh, c'est juste une impression subjective hein, j'ai pas de chiffres là-dessus et puis après d'un autre côté on voit que la sociologie nous dit qu'en fait euh, la réussite n'est pas la conséquence nécessaire de l'effort ou du travail ou en tout cas que c'est un lien qui est pas si simple que ça alors vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, pourquoi est-ce que les profs disent que les élèves ne travaillent pas assez je <rire> sais pas si on peut dire que, enfin si si c'est vrai qu'on peut être que même moi j'ai sûrement dû prononcer cette phrase, un tel travaille pas assez et, et c'est vrai que pour certains élèves, je maintiendrai le fait que certains ne s'investissent pas assez, ça c'est certain. Après là, il y a une nuance entre effectivement l'investissement et la récompense entre guillemets, la réussite quoi. C'est-à-dire qu'on a tous en tête des élèves méritants qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, et pour qui euh, c'est pas c'est pas c'est pas synonyme de réussite et ils tombent à côté quoi. Ils tombent à côté de ce qu'on leur demande, pour autant ils y passent beaucoup de temps. Et là, c'est là que moi je, je, je trouve qu'il qu nous faudrait plus de temps pour, à accorder à ces élèves-là et où je ne trouve pas de solution réelle pour réussir à, à mieux les aider à cibler leurs difficultés, etc. Mais par contre, je pense que en leur, en leur demandant comment est-ce qu'ils travaillent en essayant de leur, euh, voilà, de leur dire bah, « toi, quand tu apprends ta leçon, euh, comment est-ce que tu t'y prends ?» enfin voilà D'essayer de décortiquer leur étape d'apprentissage pour essayer de voir si déjà euh, l'appropriation la, du cours s'est faite. Après, entre l'appropriation du cours et réussir à le réinvestir, il y a encore une étape. Et là, il y a, y a, chose a d'autres choses qui rentrent en jeu, la compréhension des consignes, euh, le, le déchiffrage des, des, des, des informations, si c'est une étude de documents, il enfin, ouais, y a plein de choses, c'est très compliqué. Mais moi, je, je me souviens d'une élève que j'ai eue en première et en terminale. Et en première, elle faisait partie de ces élèves-là, euh, voilà, qui travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a quand même eu ce, un déclic. Et enfin, eh ben, elle a, bon, maintenant, elle est en médecine, elle a réussi très bien, super. Euh, mais pourtant, elle faisait partie de ces élèves qui étaient, euh, voilà, à 10, 12, mais qui travaillaient énormément. Et il y a eu ce, ce déclic. Et il y en a plein hein, des élèves comme ça. Heureusement. <rire> enfin, je sais pas, Nicolas, si tu, si ça te parle ce que je disais. Euh, oui, tout à fait. Tout, tout à fait. Euh, je n'aime pas les phrases euh, définitives euh, qu'on peut entendre en salle des profs euh, au quotidien. Les élèves ne travaillent pas, euh, ils sont fainéants, euh, on ne fait plus rien. Enfin, il, voilà, parce que c'est une, une manière de rejeter la responsabilité sur l'élève, et finalement de ne pas se remettre en question en tant que professeur. On dit ok, bah, les élèves ne travaillent plus, moi je fais mon boulot et ils font rien, eh bien, tant, pis, tant pis pour eux, et, ou tant mieux pour moi, je ne sais pas trop. Euh, je, pas sûr que ce soit une opinion très populaire, là, ce que je viens de dire, mais <rire> bon. Euh... Donc, déjà, c'est le genre de phrase que je ne veux pas entendre. C'est le genre de phrase que je, je peux dire « un tel ne travaille pas assez de » pour cibler un seul individu, mais jamais dans la généralité. Je... Voilà, je, je, je ne dirais pas ça dans la généralité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là, quand on voit qu'un élève euh, ne travaille pas euh, Est-ce qu'il ne travaille pas parce qu'il ne sait pas travailler parce qu'il ne veut pas travailler ou parce qu'il ne peut pas travailler. Et à partir de ça, on a différents leviers qu'on peut mettre en place. Si c'est un problème de méthodologie, on sait faire. On peut lui apprendre comment apprendre une leçon. Euh, ce que disait Florence sur le fait de cacher une partie du cahier, se questionner. Euh, voilà, on, on, on leur apprend l'intérêt de se questionner, de se poser des questions soi-même pour progresser, pour mieux mémoriser. On peut agir là-dessus. Si l'élève à la maison n'est pas dans les bonnes conditions, on a euh, les, euh, les devoirs à faire en, au collège, on peut aussi euh, voilà, trouver des, des solutions à ce niveau-là. Et après, bon, il, y a le, il y a le côté où il ne veut pas travailler, euh, c'est peut-être le plus compliqué. Euh, Est-ce qu'il ne veut pas parce que ça ne sert à rien Parce que soit il voit autour de lui des parents qui, qui réussissent, mais il n'a pas l'impression qu'ils ont travaillé pour, pour arriver là où ils en sont, ou alors il y a des parents qui ne sont pas qui ne travaille pas parce qu'il ne trouve pas de travail aussi. Donc, euh, il n'a jamais vu ses parents travailler. Donc, ça peut être compliqué de s'y de, de mettre, quoi, quand on n'a pas de modèle de référent à, à ce niveau-là. Donc, euh, et là, il là, là, là, c'est quelque chose de, de très compliqué. L'idée, je crois, c'est de, de valoriser le moindre progrès. C'est-à-dire, dès qu'il y a un effort, dès qu'il y a un début d'effort ou quelque chose, essayer de montrer que forcément, l'élève en a retenu quelque chose et qu'il a appris quelque chose. Voilà. Enfin, j'y vais avec... Euh, beaucoup d'humilité avec, encore une fois, avec le public particulier euh, que j'ai. Hein, euh, mais chaque progrès, j'essaie de, de le valoriser au maximum, de dire voilà, tu es capable de faire ça. Essayer de faire réaliser aux élèves qu'ils sont capables de faire des choses, euh, parfois malgré eux-mêmes, ou, ou de changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que là aussi, quand ils arrivent, ils ont un lourd bagage. Arrivé au collège, ils ont déjà l'image du mauvais élève, déjà l'image du bon élève, ou de ce qui se représente euh, comme étant un bon élève ou un mauvais élève. Et il faut... Essayer de déconstruire ça, de décortiquer l'image qu'ils ont d'eux euh, et de, de changer ça et de faire émerger un peu de positif par rapport au discours qu'ils ont entendu année après année. Et c'est une question très complexe. J'ai essayé de faire des « entre guillemets » on ne les voit pas parce que c'est un podcast, mais « entre guillemets » une parenthèse enchantée tu vois, dans mon cours. Je, dis, voilà, je veux que dans le cours de M. Gobe, quand ils arrivent, ils savent qu'ils ont le droit de se tromper, euh, que l'échec est une source d'apprentissage et qu'ils ont le droit de recommencer. Voilà, de recommencer systématiquement quand ils se trompent autant de fois qu'ils veulent sans pression en ayant toujours un retour sur leur travail pour qu'ils aient les clés et progresser à chaque fois. C'est beaucoup de travail aussi c'est beaucoup de travail c'est un état d'esprit à changer voilà. Alors, j'avais en tête un petit extrait pour relancer la discussion qui parle de sociologie. Je le replace dans le contexte de l'interview. Donc, à ce moment-là, euh, Amélia Legavre nous a expliqué comment la sociologie permet de comprendre ce qui influence nos décisions et finalement comment les différences sociales se perpétuent au fur et à mesure des générations. Et je lui dis que, dans un certain sens, ça m'apparaît comme libérateur. Donc, on va écouter la réponse qu'elle me donne. Eh bien, euh, <rire> ça peut être libérateur, j'espère. J'ose y croire. Euh, ça peut aussi être. Euh, difficile à, à, à encaisser. Je me souviens d'un article qui parlait des euh, filières de préparation à Sciences Po dans des, euh, dans des établissements euh, de, de ZEP. Et, euh, et il, il parlait de, de, de cet effet à la fois très motivant pour les élèves qui étaient, voilà, on, on faisait un peu exploser à ce plafond de verre, vous pouvez y aller, vous pouvez prétendre à, à ce type de parcours d'excellence. Et à la fois, ils se, ils se rendaient compte des inégalités, effectivement, que eux étaient euh, partait avec une, une longueur de, de retard. On n'a pas toujours euh, la capacité de rectifier le tir en fait. Donc euh, là ça peut être un peu euh, difficile mais euh, si au contraire ça, ça pousse à mieux, à mieux se comprendre aussi finalement puisqu'on on comprend aussi pourquoi on, on a fait tel ou tel choix et euh, eh bien tant mieux. Euh, moi je lui disais que c'était libérateur puisque ça nous enlève le fardeau en fait de dire euh, ta réussite où ton échec n'est que de l'ordre de ta responsabilité, on, on se rend compte qu'on est inscrit dans des courants plus généraux. D'un autre côté, ce que répond Amélia Le Gavre, c'est « Oui, mais d'une autre façon, c'est dur parce qu'on n'est pas toujours capable de rectifier le tir. » Donc c'est une connaissance qui peut être en même temps euh, amère, d'une certaine façon. Voilà, alors c'est quoi votre ressenti en tant que prof par rapport à ça En tant que professionnel de l'éducation, on a conscience de cette fameuse photocopieuse sociale, voilà, de, de son existence, on a conscience qu'en France en particulier, on n'est pas forcément très bon sur, euh, sur, euh, pour réduire l'écart que l'on a entre nos élèves. Euh, voilà, donc C'est quelque chose dont on a conscience, mais en même temps, c'est quelque chose que je, ne, je me refuse de communiquer aux élèves. C'est-à-dire, euh, comment, comment dire à un élève euh, sixième, cinquième, qui arrive. Je dis, bah, toi, vu ton milieu, vu tes parents, bah, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, mon grand. Hein Donc, euh, bah, je t'accepte en classe parce que je suis payé pour ça, mais euh, je ne vais rien faire de toi. C'est horrible. Enfin, voilà, je, je ne peux pas lui dire ça. Une des voies qui me semble intéressante, c'est la voie de la coopération, c'est-à-dire de, de mélanger euh, des élèves issus de milieux familiaux très, très différents et euh, de voir ce qu'ils ont à s'apporter mutuellement, les uns les autres pour essayer de, de s'enrichir mutuellement de, de leurs expériences les uns avec les autres, et donc par le, le biais de, de travail de, de groupe, de travail collaboratif, ça me semble une, une voie intéressante pour essayer de, de dépasser ces, ces différences. Et donner le goût de la réussite, à défaut de donner le goût de l'effort, donner le goût de la réussite en montrant qu'ils sont capables de réussir tous, à un moment ou à un autre, ne serait-ce que ponctuellement. Voilà ce que ça m'inspire. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis sur la sur la, la réussite et le goût de la réussite. Et puis, euh, il y avait aussi dans un extrait là, de ce que disait euh, Amélia Legavre c'est important de, de bien se connaître. Et en fait, je pense que euh, dans, ces, dans les choix d'un élève, euh, le fait de s'appuyer sur ses points forts et d'être lucide sur ses points forts et, et que nous, les enseignants, on arrive à lui montrer ses points forts, c'est ce qui peut être... Enfin, pour moi, est presque le plus important, en fait, pour qu'il puisse réussir sa vie. Et ce que je voulais dire aussi sur euh, l'orientation et sur euh, l'ouverture et, et tout ça, je pense que quand même, dans les, dans, dans les profs, on essaye un peu de, de, de faire tout ce qu'on peut pour, euh, bah pour qu'ils se projettent dans des choses dans lesquelles ils ne se permettraient peut-être pas de se projeter. J'inscris mes élèves à l'ENS de Lyon aux conférences « Femmes et sciences » pour que les filles puissent entendre parler des femmes qui font de la science et qui ont des parcours exceptionnels, etc., ce qui moi me perturbe beaucoup, c'est que quand je débriefe avec les élèves, eh ben en fait ils se sentent à mille lieux. En fait, ils, ils se sentent pas concernés. Il y a des choses qui, qui font partie de, de, comment dire, de la culture familiale, comme des métiers ou des ou des, des parcours, euh, voilà, euh, qui sont exceptionnels, méritants et, et où on veut les pousser. Euh, mais, mais pour autant s'ouvrir à d'autres choses, euh, ben c'est parfois pas facile en fait d'accompagner et les élèves et les familles à d'autres choses. Si ça vous voit on peut passer euh, du coup à un autre volet donc comme vous l'avez remarqué dans l'émission avec Amélia euh, on a eu toute une partie sur les méthodes et on, on veut un petit peu justement montrer euh, bah, comment les chercheurs en arrivent à et répondre à telle ou telle question donc on, on aurait pu mettre franchement toute la seconde moitié de l'émission comme extrait puisqu'on s'est attardé donc sur ces méthodes scientifiques qu'utilisent les sociologues, en, particu en particulier pardon, les techniques d'observation et d'entretien. Donc euh, ça aurait été un peu long de faire euh, 20 minutes d'extrait. Est-ce que en entendant donc, la façon de faire des observations, par exemple, des sociologues, ça vous donne des idées pour vous aider à améliorer vos propres observations en classe Je <rire> C'est cette partie-là, quand j'ai vu le... Quand j'ai vu le, le programme du jour, je me suis dit ça va être compliqué. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on enfin, on prend difficilement le temps d'observer ce qu'on fait. On est à la fois juge et parti, on est en direct, et euh, quand on se dit je vais observer ce truc-là, voir si ça va, il y a toujours un incident un élève qui arrive en retard, un élève qui tombe dans les pommes, un élève qui saigne du nez, un pigeon qui entre dans ma classe. Et si je raconte ça, c'est que ça m'est vraiment arrivé. Euh, beaucoup d'événements qui font que euh, ben voilà, les observations qu'on voulait mettre en place euh, ont été impossibles. Donc, c'est très compliqué. Euh, le seul moyen que j'ai trouvé, et c'est pour ça que ça m'a été utile, c'est lorsque j'ai commencé à filmer ma classe pour euh, la chaîne YouTube. J'ai commencé à réaliser euh, l'attitude que je pouvais avoir, euh, le discours, je pouvais avoir le, le regard que je lançais aux élèves, ce genre de choses-là. J'ai montré la vidéo à mon entourage et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu es froid Qu'est-ce que tu es sec et Alors que dans la vraie vie, bon, je ne suis pas, pas complètement comme ça, pas tout le temps. Quoi. Et, et donc là, je me suis dit, ah bon OK. Donc, ça a été un premier pas de côté. L'utilisation de cette vidéo, ça a été un premier pas de côté qui, qui m'a fait dire que bon, de toute façon, c'est ma personnalité, donc euh, voilà, je ne change pas vraiment. Puis les élèves, savent que même si je, je peux paraître comme ça, je suis très empathique avec eux et que voilà, donc il n'y a, y a pas de souci. Mais, mais voilà, ça a été un premier pas de côté. Et donc du coup, c'est vrai qu'après avoir fait ça, par moment pendant les cours, il faut que je me dise là maintenant, tu arrêtes, tu te poses et tu observes. Voilà, il faut consciemment, ça doit être un effort conscient pour pouvoir euh, avoir un minimum de recul. Donc euh, j'ai eu la possibilité de faire du cours enseignement avec un collègue. Et il était euh, à 100%, enfin il était sur les nerfs tout le temps, il criait partout, machin. J'ai dit, attends, viens avec moi. Voilà. Et on s'est mis dans le coin de la salle. J'ai dit, regarde-les, prends le temps de les regarder. Alors c'est vrai, il y avait du bruit, mais regarde-les tous individuellement. Ils étaient tous en train de travailler. Et lui, il était dans tous ses états. Et voilà. Et donc là, c'est ce que m'a appris la caméra. Et donc euh, après, euh, et après, en prenant le temps, c'est voilà, de prendre le temps d'observer les choses, qu'on hum, n'est pas les mieux placés en tant que professeur pour observer sa propre classe. Et donc il faut vraiment consciemment faire l'effort de se dire « je m'arrête, je regarde, j'observe, j'interviens ou pas, mais euh, voilà, il faut, il faut se faire violence quelque part et, et se mettre volontairement en, en retrait. » Mais c'est un exercice difficile. Mais moi je te rejoins complètement. Je pense que quand on fait court, on a mille choses dans la tête euh, de ce qu'on vient de dire, de par quoi on commence, d'interagir avec ce qui se passe et tout ça. Où est-ce qu'on veut les amener aussi, le temps qu'on dé décide de leur laisser pour telle ou telle étape. Hein, voilà. Et je pense que vraiment réussir à observer une séance, c'est pas possible. À observer des moments, ah. oui, mais une séance, c'est pas possible. Et euh, et je pense que à ils font, ils travaillent beaucoup sur euh, en formation sur euh, des, des retours d'expériences filmées. Et euh, des... oui, en fait, l'enseignant le, est, est d'accord pour se faire filmer et après, derrière, il discute de ses pratiques. Et en fait, faire évoluer ses pratiques, c'est super. Enfin, je trouve que franchement, c'est ce que tu fais avec ta chaîne YouTube et le fait d'être film... de te filmer, euh, je trouve que c'est fra... vraiment une super opportunité. Et de, de pouvoir essayer de, de, de se positionner en observateur, justement, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, enfin, je pense que c'est compliqué, et, et je pense que les, la formation par euh, la, la, le visionnage de vidéo, c'est un super outil. Et après, de pouvoir en discuter, de regarder tout seul, ou d'en discuter avec quelqu'un d'autre, voilà, avoir les modalités, mais, euh, mais je pense que dans la classe, c'est pas possible. Et je pense aussi que ce qu'elle expliquait, euh, Amélia Le Graaf, c'est qu'elle pouvait même faire le choix de savoir de quel côté est-ce qu'elle se mettait en tant qu'observateur, côté élève, côté prof. Bon, bah nous, rien que ça, c'est pas possible, on, on peut pas le faire. Donc, euh, je pense que la posture d'observateur, ce n'est pas la posture de l'enseignant. En tout cas, pas pendant le temps de classe. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on essaie... Enfin, euh, je voudrais davantage que ça se fasse. Ça commence à se faire, d'ouvrir les portes de nos classes, euh, littéralement. Euh, on, par le biais d'un projet qu'on a mis en place avec un collègue, on vient se voir mutuellement. On invite les gens dans notre classe. Voilà, je vais tenter un truc, je ne suis pas sûr de moi, viens, viens dans ma classe, je t'invite et euh, dis-moi ce que tu en penses. Il voilà, y, y a cette possibilité-là qui existe et grâce à, à l'administration qu'il y a dans mon établissement, on a ce, les, les collègues sont déchargés de leurs heures de cours pour pouvoir venir nous observer. Donc c'est une chance vraiment qu'on a et on en a conscience. Mais voilà, c'est quelque chose qui est euh, très très enrichissant et même aller voir, euh, aller voir les collègues, etc. c'est aussi euh, très intéressant. Euh, et si ce n'est pas possible, ben, il reste nos élèves. Euh, parce qu'ils sont observateurs aussi. Je crois qu'on a tendance à l'oublier. Euh, rien n'empêche, à la fin du cours, de demander aux élèves Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la séance d'aujourd'hui C'est euh, -ce que... la première fois que je le fais Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Est-ce qu'il y a des choses à améliorer euh, Qu'est-ce qu qui a été difficile à vivre pour vous Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Voilà. Euh, à chaque fois que j'utilise un nouvel outil, euh, notamment informatique, voilà, je leur pose des questions sur leur ressenti euh, de la chose. Ça peut être soit dit comme ça, soit des billets anonymes pour libérer la parole, ou ne serait-ce qu'un petit boîtier de vote à la fin avec des smileys. Bah, ils quittent le cours et ils votent. Voilà. Euh, Est-ce que tu as compris ce qu'on a fait aujourd'hui Ils votent en sortant tout simplement. C'est une façon aussi d'avoir du retour sur sa propre pratique. C'est des bonnes idées, ça. Et pour euh, les, les, les je... non, je disais juste que pour les, les les les trucs, enfin la vidéo formation, il y a l'IFE qui a créé une plateforme qui s'appelle euh, Neopass Action, euh, et c'est euh, des des séquences de jeunes voilà, c'est super, euh, des séquences de jeunes profs qui sont filmés et euh, et euh, on suit avec eux leur évolution sur leurs pratiques. Alors euh, donc il y a une Neopass Action, Neopass Sup pour les enseignants du supérieur, même chose, même euh, par pratique vidéo formation et puis Néopasse-Cadre qui s'est mis en place à la rentrée, qui est en train d'être euh, développé, et là c'est pour accompagner les nouveaux chefs d'établissement. Oh <rire> Pardon. Euh, je, je réagis avec le cœur. Euh. Ouais, non, non, c'est super. Euh, simplement ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est euh, un exercice très difficile de se faire se filmer. Il faut en avoir conscience aussi. C'est pas sortir la caméra, c'est bon. Il faut vraiment créer, faut il faut qu'il y ait une confiance déjà, qui soit bien établie. Bon, mais on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors, juste avant de finir, qu'au mot de la fin, est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils avisés à partager avec nos auditeurs, qu'ils soient profs, chercheurs, élèves, parents ou autres que, ce que je regrette en fait dans mon métier, c'est que j'ai toujours cette impression constante de devoir courir après le temps pour faire tout rentrer, euh, voilà, pour tout faire rentrer. Alors je sais bien qu'il faut faire des choix et que c'est, on a quand même une, tête, une liberté, on va dire, pour pouvoir faire un peu comme on le veut. Il n'empêche que cette impression, depuis que je suis enseignante, elle me quitte pas. Et alors peut-être que c'est à moi de faire euh, en sorte que de faire différemment, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Et, voilà, et je me dis que si on avait plus de temps ou en tout cas moins de choses à faire rentrer dans, dans ces séances, dans ces, cette année, ben ça nous permettrait peut-être d'avoir le temps justement de faire des pas de côté, de tester des choses, de prendre le temps, de repérer les élèves, de les raccrocher, de... Voilà, c'est vraiment cette lutte perpétuelle, je vois vraiment ça comme une lutte contre le temps qui défile, c'était juste une remarque. De mon côté, euh, je, je m'adresserai peut-être aux, aux jeunes profs et, et potentiellement aux jeunes profs que j'étais, c'est-à-dire euh, notamment vis-à-vis -vis de, de la relation aux parents. Il faut savoir que quand on est jeune prof, à, avant la, réunion, la première réunion parents-professeurs, on est confronté à des élèves qui peuvent nous poser problème, qui forcément, il y en, a, il y en aura forcément qui vont poser problème pour différentes raisons. Euh, et j'étais euh, surpris. Les premières fois quand j'ai accueilli les parents de ces, de ces élèves-là, j'ai eu à chaque fois, dit, j ai, j ai... Je, me suis, je me suis dit, voilà, tout s'explique. En fait, c'est un peu, un peu terrible, mais euh, je me dis bon, ben voilà, cet élève-là me posait tel problème, me parle de telle façon, s'adresse à moi de telle façon, et quand je vois arriver les parents et que je vois qu'ils font les mêmes choses finalement, voilà, me dit, euh, voilà, me dit, tout s'explique. Donc, euh, peut-être, c'est de, de se dire qu'en tant que prof, on n'est pas tout-puissant, que les problèmes que l'on peut avoir avec tel ou tel élève ne sont pas forcément de notre fait, parce, et, et qu'il y a peut-être d'autres explications et du coup d'autres solutions à trouver, euh, et notamment peut-être euh, chercher à, à créer davantage de, de liens sociaux, de, de relations de confiance avec les élèves aussi, plutôt que d'aller chercher des solutions dans, euh, dans le punitif ou dans, dans les punitions. Voilà. Essayer de, de trouver d'explorer d'autres aspects et, euh, et, c et, de, et de ne pas forcément toujours culpabiliser si on si n'y on arrive pas. Voilà. C'est vrai que notamment l'apport de la sociologie peut, peut euh, déculpabiliser le prof quelque part en disant voilà, qu'on n'est pas tout-puissant et qu'on n'a pas toutes les solutions et il y a quelquefois des élèves qu'on n'arrivera pas à raccrocher et qu'on n'a pas forcément à culpabiliser pour ça. Génial, bah merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Bah merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà c'est la fin de cet épisode mais pas d'inquiétude on se retrouve mercredi dans deux semaines à 18h sur vos plateformes de podcast préférées on est aussi sur Youtube, la chaîne s'appelle Eduki, vous pouvez également nous retrouver sur le Twitter de l'association Efficience qui produit ce podcast ou sur la page Facebook de l'association Efficience-Eduki ou encore dans la section commentaires sur Youtube comme on vous l'a déjà dit c'est important pour nous d'avoir vos retours et vraiment on est super contents de les avoir et si ces retours sont positifs bref que vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à la partager c'est ça qui l'a fait vivre si vous en avez les moyens et l'envie on a besoin de votre aide pour que tout ce travail qui nous demande du temps et de l'argent puisse continuer. Vous pouvez vous faire un don sur Utip ou regarder une pub. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et à mercredi dans deux semaines.